Bonjour, ici Armel Timin, je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance d'une personne qui est venue me voir et qui est atteinte d'une maladie depuis des années, puisque cette personne a environ 60 ans. Et la personne ne comprend pas et ne sait pas comment faire. Donc, il a vu des hypnothérapeutes, cette personne a aussi déjà vu des chamanes et... La guérison ne se fait pas malgré tout. Donc la question qui se pose quand il est venu me voir, parce que justement il m'a vu sur Youtube, et euh, sur, euh, ma, sur ma conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, et donc cette personne a décidé de m'appeler parce qu'il me dit « Tu es tellement franche et directe que je pense que tu vas exactement me dire euh, où est ma problématique. » Donc moi je me sens très honorée de m'occuper de cette personne. Et en fait, l'idée c'était d'aller voir en séance quelle est quel pourquoi cette personne... À cette maladie là et cette maladie particulière en fait et il se trouve que la racine de, de cette maladie qui est chronique euh, chez cette personne vient d'un héritage familial cette maladie sa mère l'a aussi euh, tout comme tout comme cette personne donc c'était intéressant de voir pourquoi pourquoi cette personne a eu besoin euh, d'hériter de récupérer, d'avoir la même maladie que sa mère. Et en fait, quand on reconstitue l'histoire, on comprend bien qu'il y, y a une utilité réelle à ça. Cette personne, en fait, à travers, a trouvé ce moyen-là inconsciemment pour soutenir sa mère. C'était une façon de lui dire à quel point cette personne comprenait sa mère, à quel point cette personne était là pour elle. Et c'était une façon de manifester son soutien et tout son amour. Et en fait... Quand vous entendez ça, vous me dites « mais c'est pas logique, enfin, pourquoi cette personne fait ça ?» Mais je vais vous retourner la question, vous allez voir. Imaginez que vous êtes en peine et quelqu'un vient vous voir et la personne vous dit « mais moi aussi je te comprends, tu sais ça m'est arrivé, moi aussi je me suis séparée, il m'a trompée, c'est une, une histoire horrible. » Et là, il y a une forme de soulagement, de soulagement qu'on a parce qu'on se dit « tiens, cette personne me comprend vraiment. » Cette peine, la personne l'a vécue aussi. Donc je me sens soulagée de cette peine. Je me sens comprise. Je me sens soutenue. Et on se sent soutenu parce qu'on partage la même réalité. La même réalité. Sauf que là, cet héritage familial, elle est vraiment tragique pour cet homme. Parce que ça fait des années qu'il essaye de retrouver cette guérison physique, mais cette personne n'y arrive pas en fait. Durant cette séance, euh, L'intérêt était d'aller libérer justement cette transmission, cet héritage familial qui au final a un bénéfice secondaire, mais un bénéfice tragique pour cette personne. Et donc l'idée c'était que cette personne prenne vraiment conscience qu'on peut à la fois être dans le soutien de nos, des personnes qui nous sont chères, mais cela ne veut pas dire qu'on est obligé de partager leur réalité. C'est-à-dire se pose vraiment la question de « de quelle manière je peux vraiment soutenir une personne » Est-ce que soutenir une personne voudrait dire qu'on a besoin de se ressembler On doit partager la même peine Inconsciemment, c'est ce qui s'est reproduit. C'est ça l'héritage familial, en fait. Mais là... En étant adulte qu'il est il a la possibilité de transformer ça de trouver une autre stratégie que cette stratégie qui est tragique pour lui en fait et donc la question qui était vraiment là c'est que, que je lui ai posé c'est si ta maman elle coule et qu'elle est au fond de l'eau est ce que tu penses que si tu es au fond de l'eau tu vas pouvoir l'avantage l'aider la deuxième question c'est si tu remettais à ta mère véritablement toute cette souffrance et ce trauma à ta mère. Et, et, et, et, Est-ce que tu penses que de cette façon-là, ta mère pourrait euh, de cette façon-là mesurer pleinement les dégâts et peut-être hein, trouver les ressources et les moyens en elle pour réagir vraiment ou pas Enfin, c'est son choix de vie, ça lui appartient en fait. Donc, là où j'ai vraiment pointé dans cette séance, c'est que ce n'est pas parce qu'on on, on a, on a un besoin de soutenir, mais ce n'est pas en prenant la souffrance de l'autre que vous allez augmenter les chances que cette personne s'en sorte. Parce que vous lui enlevez la possibilité justement d'avoir, déjà de se sentir impacté pleinement par ce qui se passe, et aussi de trouver les moyens à ce moment-là d'agir et de réagir, et de trouver les moyens à ce moment-là... Euh, euh, de s'en sortir vraiment, en fait. Donc, euh, c'était juste une façon de lui dire que même si cet euh, héritage familial partait d'un bon sens, ce n'était pas forcément ni bénéfique pour lui, ni bénéfique pour sa mère. Voilà, c'était pour dire ça. Donc, c'est pour vous dire que si euh, vous aussi, vous avez... Euh, cet héritage familial dans lequel vous avez le sentiment que vous avez la même maladie que vos parents où il y a les mêmes choses qui se reproduisent sachez qu'il y a vraiment possibilité de vous libérer de ça euh, la seule chose qui est intéressante d'aller voir, c'est quel est le bénéfice secondaire pourquoi vous le faites, pourquoi vous mettez ça en place et en même temps dans la séance d'aller déprogrammer justement dans vos mémoires cellulaires euh, euh, ce mécanisme euh, ce mécanisme que vous avez mis en place et de trouver une stratégie annexe voilà donc je serais ravie de vous accompagner dans des séances pour vous libérer de ces héritages familiaux afin que vous puissiez vivre votre propre vie afin que vous puissiez vous délester de ces poids qui ne vous appartiennent pas donc n'hésitez pas à prendre rendez vous soit à de mon cabinet sur place à Nice soit si vous êtes à distance, ce sera par Skype. Moi, je serais ravie de vous accompagner et euh, ben, je, dirais, je vous dirai les choses franco telles qu'elles parce que c'est comme ça qu'on qu avance vraiment. Je vous dis à très vite. Au revoir.